le thème c'est le logiciel indispensable pour tout webmarketeur. Et ça, ça va vous conduire bien entendu dans le site que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, nous sommes dans le coquinto, le site dont j'ai parlé, et qui a fait l'article en question, c'est les logiciels indispensables pour tout ok voilà, ben j'ai piqué même leur image que j'ai mise sur la couverture de mon annonce. Et voilà, ben il entre ici, l'article, voilà, il est là. Pour la création du site, il évoque qu'il a des envois vers autre chose, le site vie logiciel, nécessaire d'avoir un site web, etc., etc améliorer son référencement avec les des logiciels SEO, les, les logiciels de conception graphique. Voilà, ben et là je suis au bout. Et là il parle de Crélo, c'est une autre, autre chose. Donc là on a fait une visite éclair sur le site, mais il faut le lire et puis il faut cliquer sur les, les liens qu'il a laissés.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 La comme Academy, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo extrêmement importante. Restez très très attentif à ceux qui vont suivre, nous ce qui va suivre, puisqu'aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit en revue les différentes fonctionnalités qui composent Saucy Loop. Saucy c'est votre outil Facebook marketing tout en an. Saucy Loop, c'est vraiment le logiciel indispensable pour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 Etc., et Il y a énormément, énormément de vidéos là-dedans, euh, à Tamika euh, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, hein. C'est pas, c'est pas de la blague. Des, des tutos à l'appel, euh, 149 euh, tutos. Et puis, des cas exceptionnels, l'homme qui mérite d'être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 Voilà, c'est, c'est moi. Ça, c'est moi.